La recherche documentaire, finalement, ça sert à quoi Regarde, tu vas comprendre. Dr. Rock apprend au Dr. Tess comment résoudre un cas avec PubMed. Hélène, aidée de Laurent, peaufinent sa recherche documentaire avec Zotero. Flore et Claude, c'est leur début. Et elle s'accrochent. Et eux, c'est qui Ils font quoi ce sont nos chefs de clinique et leurs patrons. Ils déposent leur étude sur clinicaltrial.gov. Hé, hey, mais je le connais, lui Oui, c'est notre étudiant bibliothécaire. En cas de difficulté, il y a toujours des personnes qui peuvent t'aider. Nico, lui, a eu besoin des bibliothécaires de santé. Tiens, les voilà qui arrivent. Une petite piqûre de rappel pour tout le monde. Oh, docteur Watson, il n'a pas l'air content. Eh non, comme toujours, le syndrome du médecin dont docteur H est devenu un spécialiste. Il arrive en retard. Et toi, tu veux savoir comment c'est pas commencé